Salut, c'est Thierry du blog vivre-m'épanouir.com. Alors, aujourd'hui, il est assez tôt. Je reviens chez le médecin. Alors, n'ayez pas peur, je ne veux pas vous annoncer de mauvaises nouvelles. Je ne suis pas malade, que du contraire, je vais très bien. Alors, pourquoi est-ce que je vais chez le médecin alors que je vais très bien Bah oui, la question est totalement légitime. Bah je vous explique ça. Je me suis dit bah justement Thierry, tu vas très très bien, c'est le bon moment pour aller chez le médecin et pour faire un bilan. Alors pourquoi Alors vous le savez, dans la vie je considère qu'il est très très important de savoir où on va. On n'est pas obligé de savoir par où on veut aller dans le détail, mais en tout cas on doit avoir une tendance qui correspond quelque part à des objectifs qu'on s'est fixés, euh, à des besoins qu'on veut assouvir, à des choses qu'on veut faire dans la vie, des choses qui nous sont vraiment importantes. Et pour qu'on aille bien dans la vie, bah, il faut avancer dans ces choses qui sont vraiment importantes pour nous, parce que le reste a de moindre importance, en tout cas du point de vue de son propre bonheur et de son épanouissement personnel. Et donc, il faut savoir où on va, mais parfois on ne sait pas où on va. Et dans, dans ces cas-là, savoir d'où on vient, ça peut aider. Et là, je reviens à mon examen de santé, pour que vous compreniez mieux. Je ne sais pas comment je vais vieillir. C'est quelque chose sur lequel je travaille, de façon à essayer de, de vieillir bien. Parce que bien vieillir, c'est ce qui va nous permettre, entre autres, de vivre heureux et le plus longtemps possible. Mais je ne sais pas comment je vais vieillir. Je fais tout ce que je peux pour vieillir bien, mais je ne sais pas comment je vais vieillir. Et probablement qu'un jour ou l'autre, il y a des choses qui vont se mettre à se détraquer et que je devrais aller voir mon médecin pour lui dire « j'ai un truc qui ne va plus ». Et là, on va passer par des examens de santé, mais si je n'ai pas de base de comparaison, cet examen de santé va peut-être fournir des résultats qui vont nous mettre sur une mauvaise voie. Je vous donne un autre exemple. Par le passé, je faisais de la plongée sous-marine, et pour les besoins de la plongée sous-marine, j'ai dû passer des examens de santé. Et j'ai notamment passé un électrocardiogramme. Et cet électrocardiogramme a montré une fréquence de pulsation très très basse. Apparemment, quand je suis au repos, j'ai un cœur qui bat anormalement lentement. Ce qui est une bonne chose pour la plongée, dans le cadre de la plongée sous-marine. Donc bah, moi, j'ai accueilli ça avec beaucoup de plaisir à l'époque, en me disant bah, voilà, bah, j'ai une particularité, elle m'empêche absolument pas de fonctionner. Tout a l'air de, de bien fonctionner, donc bah, voilà, c'est très bien. Des années plus tard, j'étais papa pour la première fois et ma, ma fille est née a eu un petit problème et il a fallu faire des examens. Elle a passé un électrocardiogramme et les médecins se sont un petit peu affolés en découvrant que son taux de pulsation était anormalement bas. Et ils se sont un petit peu focalisés là-dessus. Et quand j'ai appris ça, j'ai compris ce qui se passait, je leur ai dit « mais oh, oh, oh, oh, moi aussi, j'ai un cœur qui bat normalement bas ». Et donc, c'est peut-être juste un patrimoine génétique, c'est peut-être juste quelque chose que je lui ai repassé. Et quand les médecins ont su ça, ils se sont dit bah « Oui, tout à fait, c'est le genre de chose qui peut arriver. » Ce n'est pas très fréquent, mais c'est le genre de chose qui peut arriver. Et donc, ils ont arrêté de se focaliser là-dessus et sont partis sur d'autres choses, et heureusement. Et donc, encore une fois, avoir une base de comparaison à l'époque nous a permis de modifier notre jugement sur ce qui était en train de se passer et de prendre des bonnes décisions. Bah ici, quelque part, ma démarche ce matin, ça a été un petit peu la même. Je voulais une base de comparaison, quelque chose qui soit parqué quelque part, et qui me permettra, le jour où peut-être quelque chose n'ira plus, quand je referai des examens, de me dire, tiens, quand j'allais bien, voilà quels étaient les indicateurs. Et maintenant, comparé à ça, où est-ce que j'en suis Je vais peut-être, en faisant cette prise de sang, là, ou en ayant passé ces examens, je vais peut-être me rendre compte que j'ai un taux de ci qui est un petit peu bas, un taux de sac qui est un petit peu haut, mais qu'apparemment, ça correspond à mon mode de fonctionnement normal, puisque, pour l'instant, je vais bien. Eh bien, si demain, je redécouvre ces mêmes anomalies dans ma prise de sang alors que j'ai un problème, je me dirais non, le problème ne vient pas de là, parce que même quand j'allais bien, ces indicateurs-là montraient des valeurs qui étaient en dehors de la normalité. Ben oui, ben, je suis pas normal, et ben, ça ne me surprend pas. Et personne n'est normal. On parle de moyenne, on parle de normalité, mais il y a plein de gens qui sont en dehors. Est-ce que pour autant ils sont en mauvaise santé Est-ce que pour autant ils ont des problèmes Ben non, ils sont juste un peu différents. Et donc savoir quelle est leur normalité à eux, leur permettra plus tard de prendre de bonnes décisions. Et ça a été l'objet de ma démarche ce matin. Voilà, donc, bah aller voir un médecin quand on est bien, je pense que c'est une bonne chose. Et en plus, honnêtement, pour en avoir parlé avec lui, il, il, quelque part, il salue, euh, il salue ma démarche parce que le problème dont je vous parle là, à savoir qu'il y a des, parfois des valeurs qui sont un petit peu étranges en fonction desquelles il doit prendre des décisions, c'est un problème qui lui parle vraiment. C'est quelque chose qui lui arrive assez régulièrement avec des clients qui présente des, des, des indicateurs étranges et il travaille là-dessus. Mais s'il avait eu une base de comparaison, il aurait probablement pu poser un meilleur diagnostic que ce qu'il a pu poser. Et donc il est content en fait, de ma démarche. En plus, bon, ben voilà, il dit euh, ce genre de, de, de choses, ça serait bien de, de, de le faire. À partir d'un certain âge, une prise de sang tous les deux ans, c'est vraiment pas trop. Ça permet de voir venir des choses. Et puis, parce qu'il ne faut pas se nier, on connaît tous des gens qui ont chopé des saloperies comme ça du jour au lendemain, mais en fait, bah, C'était pas vraiment du jour au lendemain et s'ils avaient eu un examen peut-être quelques mois avant, on se serait peut-être rendu compte que quelque chose était en train de se détraquer et qu'il fallait euh, probablement travailler. Voilà, c'est une démarche que j'ai eue, euh, un rendez-vous ce matin chez le médecin. En plus, euh, je rentre à pied à la maison, et c'est plutôt sympa. Euh, et euh, bah, je pense que cette démarche-là, en fait, elle est constructive, Elle est, elle est à mon avis, elle n'est pas débile du tout. Et, euh, et je pense qu'on bah qu devrait être plusieurs à faire ce genre de choses en tout cas mon médecin il était content donc voilà je voulais le partager avec vous j'espère que ça pourra vous servir bah, faites le savoir euh, n'hésitez pas à me laisser un commentaire likez, dislikez si, vous avez, si jamais vous n'avez pas aimé mais si vous n'avez pas aimé laissez, laissez moi un commentaire pour que je sache pourquoi ça, ça, ça sera plus constructif si ça vous plaît si ce genre de vidéo bah, un peu bah, vous les estimez euh, utiles pour vous, bah, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous saurez quand une vidéo arrive. Je ne suis pas un fanatique des, euh, de, de, de, des vidéos, j'en sors pas, j sors pas euh, euh, très, très euh, supra-régulièrement, et donc euh, c'est bah, bien que vous soyez informé quand quelque chose arrive. Euh, et puis sinon, et bah, il reste de toute façon mon blog sur lequel je parque toutes les informations euh, que j'ai envie de partager avec vous, les vidéos que je mets sur YouTube, mais aussi tous les articles que j'écris. Et vous pouvez aussi accéder à mon livre qui est téléchargeable sur la page d'accueil de mon site m'épanouir.com Vive et m'épanouir en un mot. N'hésitez surtout pas à me rendre visite là-bas. Et puis bah, d'ici là, à une prochaine fois et puis prenez soin de vous. Salut